Cette vidéo contient des recommandations qui peuvent sauver des vies et arrêter la propagation du coronavirus traduite en une langue minoritaire du monde. Je suis un coach Emmanuel, mais je suis un coach à la radio CRTV à Dama Ouanga Onderé. Je suis un coach à la radio CRTV à Dama Ouanga Onderé. Je suis Jameson, je suis de Il y a de un son menjoule. Jameson, ne suis de Je suis arrivé le Je le Corona coronavirus, ne ben demain, demain, demain, demain, demain, Bon noir, bé, ha, bia, nan, le bébé chou, mobi, ndia, be, blé, bite, bon noir, b ha, mo, okou, quoi, oui, anne, le, quoi, anne, le, tu, bon, okou, quoi, le, m, bon noir, Anne, le bon je Bonnoir dis bonjour, donc fa ma toi, quand tu le bonne, je te dis ne ben le bon j'y demeure comme ma guinée, ton Fa bon hien, bon matoua. Bon j'y demeure, bon fa long. Meur, be chien Coronavirus netten. ma au coquois. Won oui. Jameson ne tutuie. Annelle le bon chambon. Annelle le bon j'y demeure comme ma guinée. Fa bouman. Carlon long Adene le tu tuis ha long da ndimsen anetu le bo yoruba ben bo nyadema me ban gondo Dim coronavirus ne le wo danko anetu le bo long ma to fa me la tu nabi te johun anel le bo je suis chez Guinée, je suis venu noir yelangwe ne suis venu chez nengam noir bob venu chez Dompate. Je suis venu il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il Biden, d'abord, me pose à tes quoi.